3, 2, 1, go Let's go Yes Bon aujourd'hui on est à Montpel et on a repéré euh, un sacré roof gap qui a l'air bien stylé, les deux bâtiments ils sont bien gros et euh, peut-être qu'à la récepte il y a moyen d'enchaîner avec euh, une petite piscine, un petit plongeon dans une piscine euh, sur un toit. Et j'avoue que l'idée me plaît bien, clairement. On va voir si, euh, si on peut monter là-haut et si le roof gap est faisable parce qu'il a l'air quand même assez, euh, assez large. En wow. wow. vrai, c'est énorme. énorme. Hein on va essayer de monter sur la récepte. C'est quoi ça, Cano c'est ça qu'on qu est en train de tester. C'est Stop qui nous a envoyé ça. Du coup on va tester tout ça et on vous dira si c'est bien dans les prochaines vidéos. C'est des sacs quoi C'est des sacs pour ranger petit matos photo. Là on va passer au gap 20 pieds. Là on est en train de passer un sacré cap dans les gap quand même. Oh, c'est dur Mais Maintenant que le taille fait, on va bah aller voir si la piscine vandale c'est possible. Ça a l'air d'être euh, ouais, chaud en fait. Il faudrait courir là et aller jusqu'à là. -bas. La piscine elle est, elle est trop basse et en vrai on va se faire, euh, on va se faire repérer très rapidement. Moi j'ai Juste... envie de laisser passer le timing là parce ouais. que la lumière est folle. Ouais faut y aller en plus là, on commence à être cramé par les balcons. Vas-y je vous laisse si vous mettre en place. Ça y est let's go, on a réussi à rentrer dans le deuxième bâtiment. C'est toujours ce petit moment-là qui est particulier où, genre, euh, t'as soif d'un coup, c'est trop bizarre. Et tu dois dealer un peu avec l'adrénaline et tout. Il y a Flo qui est en place, il y a Jerem qui va se mettre en bas. Du coup, on n'a plus qu'à faire nos bails, on a fait une petite recette un peu smooth pour euh, éviter euh, de faire des, des talons. Et puis, let's go, hein. franchement, ça va partir. Hein. 20 pieds, ça va être stylé. Du coup, en attendant gars ils aillent sur le groupe d'en face pour faire le saut, je vous parler un peu du sac. Si tu et oui, c'est Stop, c'est une petite entreprise qui énormément et ils essayent de faire les, les sacs photo les, les plus robustes pour les gens comme nous qui font là, les aventures Nous on fait plus des aventures dans la ville mais de base c'est plus pour les montagnards tout ça Soit c'est un peu la même chose, hein. on fait de la montagne en ville quoi Ce qui est trop stylé pour nous et pour tous les vidéastes et tout bah, c'est qu'il bah, y, y a plein de petites poches, plein de petits rangements pour les cartes SD et tout c'est vraiment tout fait exprès c'est pas mal même, on peut planquer nos cartes SD si jamais il y a les flics et tout ça. On vous en reparlera dans les futures vidéos, c'est de ça qui est cool. On en fera un peu plus la promo et on vous dira si jamais aussi il y, y a des défauts ou des trucs comme ça. En tout cas c'était grave cool que F-Stop ils, ils nous aident comme ça en nous fouillant des sacs photos, ils voulaient en acheter et bah, ils ont été là. Je crois qu'il y a les gars qui sont arrivés sur le roof, du coup je vais aller les filmer à la page 3.6. Ça casse pas trop. Il n'y a plus qu'un. Oui. Ça va faire. T'es chou Ouais, doux. Let's go. Attends, il est pas encore prêt Yes. Fais un petit, un petit élan. Vas-y. 3, 2, 1, go J'aime pas m'écraser quand euh, je fais une roulade. Du coup je fais une espèce de roulade mais avec. J'ai les... limité un front. <rire> oh ouais je fais un front en fait. <rire> bon, allez on boule. c'est fou ce genre d'expédition. Ça a duré 20 minutes. Ça a été tellement vite. Il y avait juste la scène en fait. Pas plus à penser. Enfin, euh, enfin si, quand même. <rire> ce qu'il y a. Non, non, je <rire> ne pas nous prendre pour des tarés. Mais on savait ce qu'on qu faisait, du coup, il y avait juste à l'envoyer et, et on savait que tout allait bien se passer. Quoi. Ça fait quoi le premier route gap de 20 pieds Moi, y a, quand j'arrive sur l'envoi, il y a mon cerveau directement oui, qui me dit si je l'ai ou pas. Tu vois. Et en fait, oui. euh, vu qu'en ce moment, on fait plein, plein, plein de root gap, on les enchaîne. Et bah je fais grave confiance à mon cerveau genre à la visualisation du truc, est-ce que est-ce que je l'ai, est-ce que machin. Et du coup après la course elle se fait toute seule, en plus de, de faire ça avec Lucio, <rire> c'est ouais. trop stylé. Quand je l'ai vu je savais très bien que je l'avais. Genre. Euh, je pense qu'on peut faire plus gros quand même. Je pense que le grand maximum c'est 25 ans ouais. Ouais ouais voilà. Mais genre euh, avec un peu plus de drop. Mais je pense que c'est grand grand maximum ah ouais, avec en une vrai. Une bonne course, là il y a du moyen mais. En se préparant euh, beaucoup plus que là ce qu'on a fait quoi. Ok oui. En cool, bon, vrai, oui, il est très bon, bien. Ouais. Bon les gars, on va bientôt euh, commencer notre euh, tour de France. Donc euh, la petite série euh, j'irai tracer chez vous. Le but c'est de vous rencontrer un peu plus que d'habitude. Genre euh, l'idée c'est de créer euh, des événements tous les week-ends dans différentes villes de France. Et puis euh, pourquoi pas vous accompagner si vous connaissez un spot que vous avez envie de nous le montrer que ce soit du parcours ou du cliff, nous on est trop chaud. et si jamais vous voulez nous héberger qu'on plante les tentes dans votre jardin voilà, pour qu'on passe une bonne petite soirée ensemble, bah ce sera avec grand plaisir c'est pour ça que ça s'appelle euh, « J'irai tracer chez vous » comme euh, l'émission euh, « J'irai dormir chez vous ». Aujourd'hui, euh, ce dimanche, on est à Rennes, à 14h, au spot de La Fontaine, ceux qui connaissent. N'hésitez pas à venir. Donc c'est le premier rassemblement euh, du Tour de France. Et euh, la prochaine date, c'est euh, le 2 juillet à Bordeaux, sur le spot de Meriadèque. Donc euh, n'hésitez pas à venir nombreux, ça va être trop cool. Bon, sur notre titres, on aura une petite carte. Euh, comme ça, vous pourrez voir à peu près en temps réel où on sera à peu près dans quelle région. Comme ça, ça vous donnera des idées. Euh, si jamais vous voulez nous proposer des spots, ça peut être des spots euh, de parcours, de cliffs, mais aussi des spots pour faire du camping sauvage. De toute façon, nous l'idée c'est de rencontrer le maximum de personnes, de vivre le maximum de trucs. Donc voilà, n'hésitez pas à nous proposer ça en DM Insta par contre. Euh, comme ça, ce sera beaucoup plus pratique pour vous contacter en message privé. Bon, Pendant le Tour de France, on aura toutes nos collections de vêtements. On a aussi euh, un t-shirt exclusif pour le Tour de France. Et euh, il sera disponible que pendant les rassemblements. Donc euh, n'hésitez pas à venir nombreux. Les fringues ils seront un petit peu moins chères, donc euh, profitez-en. Session parcours, elle nous a donné chaud, on va essayer d'aller chercher un petit spot de baignade, on se retrouve là-bas. On vient de découvrir un spot de parcours, en marchant. Comme quoi, des fois, il faut arrêter un peu la voiture et marcher. C'est une ancienne usine. Mais c'est trop oh oui, stylé il commence déjà. Oh là là gourmando est il est déjà dessus. On voulait aller se baigner là et on est tombé sur une espèce d'ancienne usine avec des murs qui s'enfoncent dans la paroi là et c'est trop trop stylé, j'ai l'impression qu'on peut faire grave du parcours devant. Mmh. Bon pour l'instant il fait trop chaud pour bouger ici. Go se baigner, et on reviendra là-bas tout à l'heure. Elle est tellement belle mais non mais... Ah oui, bah c'est plus dos aussi Bah ouais <rire> <rire> ah Ouah Allez, oui ah bon on s'est tous se rafraîchis ce petit spot là ça fait du bien et maintenant on va pouvoir retourner à l'ancienne usine je crois que c'est une grosse urbex on va pouvoir bouger et faire une petite séquence de parcours bien stylée Il y a des gros cailloux et du coup si tu fais pas gaffe où tu marches, ta chute tournes tourne. Et là euh, ça a tourné, ça m'a rien fait mais c'est chiant. T'es prêt Ce genre de, de spot d'urbex là, c'est vraiment trop stylé parce il y a plein de trucs à faire Mais il faut faire quand même gaffe Parce qu'il n'y a rien qui, qui tient vraiment, il y a des bouts de métal qui sortent et tout Donc c'est tout le temps un peu, un peu sketchy Donc là on a repéré un petit run avec lui, on va le faire en POV Ça part direct, je crois que Vlado est prêt aussi Let's go ça y est il pleut franchement ça régale on espère que vous kiffez ce genre de vidéo nous on essaie de faire des vidéos tous les dimanches comme ça donc voilà abonnez-vous si vous voulez nous soutenir que vous kiffez notre taf ce qu'on dégage notre travail on vous rappelle la petite collecte de vêtements qui est sortie on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une prochaine vidéo ciao